Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 301 et qu'est ce qu'on va faire On va restaurer des outils pour le cuir Allez c'est parti Aujourd'hui on s'attelle à un chouette projet puisque Fabrice qui était bourrelier, m'a refilé quelques outils bien utiles pour le travail du cuir que je vais essayer de restaurer et on commence avec ce couteau bizarre appelé demi-lune ou couteau à pied Il traînait plus ou moins au fond d'une boîte à outils, donc la première étape est de le nettoyer et d'enlever quelques décennies de crasse et de début de rouille. Le but aussi pour cette demi-lune est de lui fabriquer un manche, donc une fois que le manche a été plus ou moins nettoyé, je perce trois trous à 6 mm qui vont recevoir des goujons pour le futur manche. Je prends une chute d'un bois inconnu que je coupe aux bonnes dimensions avant de le couper dans l'épaisseur pour venir recouvrir les deux côtés du manche. Je positionne le manche et commence à percer les trous dans le premier morceau du manche, puis transfère les trous dans le deuxième. Le plan ici est d'utiliser des morceaux d'aluminium de 6 mm de diamètre pour faire office de goujon et de coller le tout à l'époxy. Mais tout ne se passe pas bien, les goujons en alu se tordent et le collage est foiré. Pas grave, on va d'abord nettoyer la lame et enlever l'époxy et refaire ça calmement et proprement. Après avoir nettoyé la lame à la ponceuse stationnaire, je perce le morceau de bois pour les futurs goujons, puis je le découpe dans l'épaisseur, beaucoup mieux dans ce sens là. Je découpe trois morceaux d'acier de 6 mm de diamètre que je chanfreine à la ponceuse stationnaire et on va pouvoir préparer tout ça pour le collage. J'insère le premier goujon dans la moitié du manche, étale de la colle époxy partout, mets les deux autres goujons et mets le tout en serre. Cette fois-ci, on va faire le collage en deux étapes, beaucoup moins stressant. On fait plus ou moins la même chose pour la deuxième partie du manche et en attendant que ça sèche, on va s'attaquer à la pince géante en bois. Cette grosse pince sert à maintenir la pièce de cuir pendant qu'on la coud et il est temps de la nettoyer un peu. J'enlève donc le goujon qui maintient les deux parties en place et on va poncer tout ça. Rien de bien compliqué ici, j'essaye de virer aussi les quelques décennies de crasse et de patine pour retrouver la couleur originale du bois, sans non plus modifier la forme de l'outil. La colle époxy est sèche, on va pouvoir finaliser le manche, et on commence par égaliser les deux côtés du manche en ponçant les extrémités métalliques, et en faisant attention de ne pas trop le chauffer pour éviter que la colle époxy ne sera ramollisse. Pour ensuite mettre la demi-lune sur taux et attaquer le trop-plein de bois à la disqueuse avec un disque à lamelles, et ensuite commencer à former le manche à la râpe. Dès que j'ai fait une forme satisfaisante à l'arabe, je prends du papier de verre et commence à poncer pour raffiner la forme de mon manche au fur et à mesure. Mon manche est fini, je vais finir de poncer la lame, toujours avec du papier de verre, pour enlever certaines traces disgracieuses et évidemment en faisant ça je me coupe. J'aurais dû porter des gants pour protéger la lame, en tout cas la demi-lune coupe très bien, trop bien même. Je finis le bois du manche avec une cire, qui va la nourrir et la protéger. Maintenant que la demi-lune a retrouvé une certaine jeunesse, je vais m'attaquer à la laine, qui est en bon état général, mais mérite un petit nettoyage. Je commence donc avec la lame, que je ponce pour enlever les micro-traces de rouille et la remettre bien droite. C'est une haleine à profilé triangulaire qui marche super bien. Après s'être occupé de la lame, je ponce le manche pour lui donner un petit coup de jeûne. Et lui aussi va recevoir un peu de tir comme son copain. Dernier outil à restaurer, un abacar qui va demander un peu plus de travail que la laine. Je commence donc par poncer la lame qui est ternie et rouillée à certains endroits. Je fais attention en ponçant de bien garder l'arrondi d'origine sur la pointe avant de commencer à poncer le manche. Le vernis a tendance à résister, mais avec un peu de persévérance, on y vient à bout. Un petit coup de laine d'acier pour nettoyer et tout ça, et lui aussi va recevoir un coup de cire. Et voilà, trois outils anciens pour le cuir que l'ami Fabrice m'a filé, et qui vont pouvoir servir encore quelques décennies j'espère. Dernière modification, je découpe un morceau d'acier de diamètre 6 mm pour servir d'axe, mais avant de le mettre en place, je passe ici aussi le tout à la cire, pour nourrir et protéger cet outil. Je remets l'axe en place et pour le maintenir, je mets une micro-goutte de colciano de chaque côté. Et voilà les outils restaurés, dans des petites pochettes de protection custom faites pour elles, des outils qui vont bien me servir pour mes futurs projets cuir. Alors qu'est-ce que ça donne ces outils Et eh bien en fait j'en ai restauré trois. Donc j'ai un abacard, une haleine, une demi-lune, et une espèce de pince à téton magique qui sert à tenir le cuir. Déjà un grand grand merci à Fabrice, pour m'avoir filé tout ce matériel, euh, qui est du vrai matériel, qui, qui a été utilisé par euh, des bourreliers, puisque lui c'est son métier, c'est quoi un bourrelier C'est les gens qui font bah, les harnachements pour les chevaux, euh, les ânes, enfin tous les animaux qui ont besoin de, de colliers, de lanières, de machins, de trucs bidules à droite à gauche. Je l'ai rencontré quand je suis allé voir mon pote Momo euh, il y a de ça quelques semaines euh, du côté de la Rochelle, j'ai rencontré complètement par hasard, on a commencé à discuter, il m'a expliqué son métier, et surtout, ben, il m'a expliqué certains éléments, comme par exemple, la laine, euh, elle doit être triangulaire et pas ronde, pour pouvoir percer le cuir correctement. Il m'a filé ces outils-là, pour que ben, je puisse me faire la main dessus, et j'espère que dans les prochaines semaines, je vais pouvoir aller le voir pour qu'il m'apprenne 2-3 trucs ben, qui pourront potentiellement me utiles utile dans euh, mes futurs projets pour le cuir. Comme vous avez pu le voir, je me suis coupé avec la demi-lune, c'est pour ça que je lui ai fait un petit étui. Je n'ai pas du tout documenté le petit étui de la demi-lune. La demi-lune, je lui ai refait un manche et comme vous avez vu, j'ai foiré. Le foirage, il vient du fait que j'ai voulu faire trop vite. et surtout, j'ai utilisé des espèces de goujons en aluminium euh, qui étaient trop mous. Euh, je suis passé donc à des éléments en acier, le bois je sais pas du tout ce que c'est mais moi je le trouve plutôt joli et maintenant j'ai une demi-lune avec un manche ça coupe très très fort. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à bah, refaire ces outils à droite à gauche. Alors c'est aussi ça qui est intéressant dans cette discussion c'est justement quels sont les outils que les professionnels utilisent, comment ils se les procurent, où est-ce qu'on peut les trouver etc etc et surtout comment est-ce qu'ils les utilisent. Surtout que d'avoir 25 abacards euh, qui marchent pas, bah, un qui marche bien bah, ça a rien à en tout cas, moi je me suis bien amusé à restaurer ces outils là. J'espère que ça vous aura donné envie bah, justement d'aller fouiner dans euh, votre garage, voir les outils que papy vous a laissé à droite à gauche, peut-être leur redonner une seconde vie et faire des, des trucs avec.